Posséder ou louer. Dans cette vidéo, on va parler du fait de posséder des choses en les achetant ou de les louer. Et je vais te parler vraiment, je vais te révéler un peu comment la plupart des entrepreneurs et investisseurs fonctionnent concernant l'acquisition de certains biens, de certains biens matériels, notamment ça peut être des maisons, des voitures, peu importe en fait. Pourquoi je fais cette vidéo Parce que bah, tout récemment, j'ai relancé, on va dire, mon compte TikTok. Donc je t'invite à t'abonner, tu verras le euh, lien quelque part. Et voilà, j'ai fait une vidéo sur le fait d'acheter ou de louer sa résidence principale et je me suis fait incendier. Mais c'est une bonne chose parce que quand il y a du mouvement comme ça, ça veut dire que c'est un sujet intéressant. Et c'est la raison pour laquelle je reviens une énième fois expliquer le fait de louer des choses versus les posséder. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer sa résidence principale ou acheter ou louer sa voiture, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais surtout... Abonne-toi à cette chaîne car on a pour objectif de dépasser les 100 000 abonnés. Et à chaque nouvel abonné, on envoie un dollar à une association caritative. Donc, si tu veux suivre le mouvement, il te reste à liker la vidéo, t'abonner, laisser un commentaire. Et ça me fera un plaisir de voir ton commentaire et de potentiellement répondre à tes questions au travers d'une nouvelle vidéo. Donc, là, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux à Montréal. Et d'ailleurs, je vais bientôt repartir, sous peu. Voilà. Au moment où je tourne la vidéo, je pars après, je, je pars en voyage après demain. Donc voilà, je t'invite également à me suivre sur Instagram si tu veux savoir où je me trouve, ce que je fais, etc. Donc abonne-toi également à mon compte Instagram. Donc, posséder ou louer. Pourquoi ce sujet? Parce qu'on va parler d'une normalité de fait que la plupart des personnes connaissent, en fait, de pratique que la plupart des personnes font. C'est-à-dire, c'est que bah, tu vas aller à l'école, tu vas faire tes études, tu vas travailler, tu vas euh, économiser de l'argent, tu vas acheter ta voiture, puis tu vas acheter ta maison... Puis tu vas acheter peut-être ta deuxième maison si tu as voilà, si tu veux avoir une résidence principale, etc. Et ça, c'est ce que la plupart des personnes font. C'est-à-dire, c'est de suivre le modèle de masse, en fait. C'est-à-dire, c'est que tout le monde fait, ce que ton voisin va te dire de faire, ce que même ton voisin fait, ce que ton conseiller, ton ami va te dire de faire et que lui-même il fait. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est de voir qu'en fait, bah, la plupart des personnes, quand tu regardes la moyenne, bah, ils ont des résultats, on va dire moyens, comme l'indique euh, <rire> le terme... Les 3% restants tu vas voir que ben ils ont des résultats exponentiels et font des choses pas comme la moyenne en fait notamment le fait de louer je m'expliquais aujourd'hui si quelqu'un qui veut être investisseur immobilier ou qui veut être entrepreneur et mais vraiment et qui voit vraiment sur le long terme il va se focaliser sur l'acquisition d'actifs sur la création de patrimoine sur la création de richesses un investisseur immobilier qu'est ce qu'il va faire il va d'abord Investir, puis investir, puis réinvestir, puis réinvestir, puis réinvestir. En vue du coup de se bâtir un patrimoine immobilier. Pendant que ça s'est fait, qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va louer en fait, il va louer sa résidence principale. Il va louer un appartement, il va louer une maison, il va louer un studio, il va louer peu importe l'endroit où il habite, il va le louer. Et figure toi que c'est même pas lui qui va payer le loyer. Mais Ce sont les cash flows ou les loyers générés par ces autres loyers qui vont lui payer sa résidence principale. Qui vont payer le loyer de sa résidence principale. C'est exactement comment moi j'ai procédé, c'est-à-dire là au moment où je te parle, je suis propriétaire de ma résidence principale, enfin, mais pendant six ans, j'ai investi massivement en immobilier. Donc lorsque j'habitais, euh, lorsque j'habitais en île de france à l'époque j'avais un loyer de 600 euros, euh, je peux te dire que bah, c'est des cash flows immobiliers qui payaient ce loyer-là. Lorsque je suis à la bas Morale, c'est la même chose que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai investi dans plusieurs immeubles et les cash flows que j'ai générais avec mes immeubles me permettaient de payer mon loyer. Dans l'appartement dans lequel j'habitais. Et je te dis ça pourquoi Parce que sur TikTok, j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient Oui, si tu achètes des appartements que tu n'habites pas dedans, du coup tu dors dans la rue, euh, pourquoi tu paies un loyer alors que tu as des appartements, etc. Je me suis amusé à répondre à quelques commentaires, mais il y avait tellement de commentaires que j'ai lâché l'affaire à un moment donné. Mais c'est que quelqu'un qui possède des biens immobiliers ne va pas forcément habiter dans les biens immobiliers qu'il qu possède. Pourquoi Parce que, je te donne un exemple, je peux acheter des biens immobiliers dans lesquels je ne pourrai jamais habiter parce que par exemple ça peut être des studios pour étudiants, aujourd'hui je ne suis plus étudiant, ça peut être une maison, bon, euh, maintenant j'ai une maison, mais à l'époque j'allais peut-être acheter une maison, mettre en location, mais ça m'aurait ça servi à quoi d'habiter dans la maison si je suis tout seul en fait, j'ai eu des remarques de ce style-là, où les personnes se disaient mais oui, quoi tu n'habites pas dans un, un de tes appartements et tu loues le reste, moi personnellement, habiter à côté de mes locataires c'est pas quelque chose qui m'excite donc franchement je préfère m'éloigner parce qu'il faut savoir une chose c'est que quand tu as des locataires ben à la moindre demande ou au moindre pépin en fait qu'est-ce qui va se passer c'est que ben il va toquer chez toi il va te dire ben écoute là il y a le robinet qui fonctionne plus il y a ceci qui fonctionne plus etc donc j'ai fait le choix de m'éloigner de mes locataires qui habitent dans mes immeubles et de profiter entre guillemets du rendement qui me génère pour me payer le loyer dans un très bel appartement et je donne même un autre exemple c'est que il vaut mieux louer un bel appartement qu'acheter un bel appartement, c'est à dire ça va te coûter moins cher d'habiter en location dans un appartement qui vaut 1 million qu'acheter cet appartement qui vaut 1 million. Surtout si tu es dans une démarche d'investissement parce que la personne qui va démarrer sa carrière d'investisseur en achetant un appartement à 1 million, bah, il va être bloqué en termes de demande de financement parce qu'on bah, va lui dire bah, écoute là as emprunté 1 million si tu veux emprunter même 300 000 pour acheter un autre appartement plus petit que tu vas mettre en location. On va te dire, ben écoute, là tu as déjà un million, commence à le rembourser avant qu'on te prête le 300 000. Si tu fais l'inverse, tu achètes plusieurs biens, un bien à 300 000, le deuxième bien à 300 000, petit à petit tu commences à gagner de l'argent. Donc la banque va voir que tu gagnes de l'argent. Donc, Elle va de plus en plus te financer. Pourquoi Parce que tu vas devenir partenaire de la banque et non un client lambda. OK? Toi, si tu fais bien les choses, si tu suis l'une de nos masterclass dont tu trouveras le lien juste en dessous, ben, tu vas générer un profit qui va te permettre de louer un appartement à 1 million. Ça va te coûter beaucoup moins cher que de le posséder. Et ne t'inquiète pas, la sensation est la même. C'est-à-dire, si demain tu habites dans un appartement qui vaut 1 million et que euh, tu as une très belle vue, une fois j'avais fait la blague à un de mes voisins d'un appartement que j'avais loué. Lui, il était propriétaire, moi j'étais locataire. Et Le matin, je me lève, je le vois. Il me dit Ouais, ouais, très belle vue. Et je lui dis Ouais, ouais, très belle vue. Mais euh, franchement, je n'imagine pas combien ça coûte cher de posséder un appartement comme celui-ci. Il me dit Effectivement, ça coûte très cher. Lui, il payait, je crois, quelque chose comme 4000 dollars le mois pour le posséder. Et moi, c'est un appartement que j'avais loué sur deux mois. Je payais à peu près 2000 dollars par mois. Mais les 2000 dollars par mois venaient d'où Venaient de plusieurs appartements que j'ai mis en location qui me génèrent du profit me permettant de payer ce 2000 dollars-là. C'est la raison pour laquelle moi je t'invite vraiment à penser autrement. Regarde les personnes qui ont du succès, regarde les investisseurs, regarde les entrepreneurs. Tu verras que très peu sont propriétaires ou très peu possèdent les choses au début. Idem pour les voitures. Pour une voiture, par exemple, moi je loue actuellement, je loue une voiture. Bah C'est un de mes loyers qui paye la location de la voiture. Que d'avoir une voiture qui va rester pendant six mois parce que moi je vois six mois l'année je suis six mois ici le reste du temps je voyage ça me sert de posséder une voiture je préfère la louer et le jour où je me poserai là j'achèterai une voiture mais dans cette démarche d'investissement je n'ai aucun avantage à posséder les choses dans lesquelles j'habite par exemple concentre toi sur l'investissement immobilier concentre toi sur la génération de patrimoine concentre toi sur ton enrichissement donne toi dix ans et au bout de dix ans tu pourras revendre une partie de ce que tu as bâti pour t'acheter la maison de tes rêves aujourd'hui j'ai acheté une très belle maison mais ça m'a pris je l'ai fait au bout de 6 ans pourquoi parce que ben j'ai pu revendre un des appart que j'avais acheté à l'époque où j'ai fait une plus value de 100% ça m'a donné un certain capital et là j'ai acheté la maison mais est-ce que j'ai sorti de l'argent de ma poche non Et je peux même te dire une chose c'est que mon hypothèque donc mon crédit immobilier est payé par des loyers que me génèrent mes autres investissements donc finalement je loge gratuitement donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi, est-ce que tu préfères posséder ou louer Et ça, c'est une vérité cachée et méconnue du grand public. La plupart des personnes veulent posséder au début avant de louer. Alors qu'il faut investir ton argent, rester en location jusqu'à un certain niveau. Après, tu vas pouvoir récupérer ton profit afin de posséder ce dont tu rêves. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à la liker et surtout à nous laisser un commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, toujours ici. À Montréal avant d'aller vers de nouveaux horizons.